Notre invitée ce dimanche, c'est Vanessa Miranville, la maire de la Possession. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle et vous ne vous êtes toujours pas positionné pour le moment. En tant qu'élu, vous allez recevoir ce formulaire. Comme 42 000 maires, députés, sénateurs, conseillers départementaux ou régionaux, vous avez la possibilité de parrainer un candidat. Ma question est simple, quel est le nom et le prénom que vous allez inscrire sur ce formulaire alors le nom et le prénom, pour moi, ne sont pas la chose la plus importante. C'est comment la décision a été prise et pourquoi choisir un candidat. Il ne s'agit pas de miser sur le meilleur cheval en espérant qu'on ait peut-être un retour sur la mise qu'on a faite. C'est vraiment défendre des valeurs et des idées. En ce qui me concerne, je suis présidente de Citoyens de la Réunion en Action, qui est un mouvement citoyen sans étiquette politique. Nous ne sommes pas dans le serail des partis traditionnels. Et c'est donc un mouvement citoyen que nous avons voulu soutenir. Il s'agit de laprimaire.org, qui a été une grande plateforme où 130 000 citoyens ont pu soit s'inscrire en tant que candidats, ou soit voter pour des candidats, et également travailler ensemble à, à élaborer un programme qui corresponde le mieux à l'attente de ces citoyens qui ne se retrouvent plus dans les hommes politiques traditionnels et je pense qu'ils sont de plus en plus nombreux. On le voit avec toutes les affaires qui fleurissent de jour en jour, avec le fait d'avoir de, des candidats qui, à une élection, sont opposés. L'élection d'après soutiennent le même candidat et, à nouveau, l'élection d'après s'oppose. Enfin, comment on veut que les citoyens s'y retrouvent dans, dans ce monde politique qui, qui est devenu complètement incompréhensible du commun des mortels Donc, on choisit d'aller sur cette voie innovante de, du mouvement citoyen. Donc, laprimaire.org a, après plusieurs phases de sélection, a sélectionner une candidate qui s'appelle Charlotte Marchandise et donc qui va représenter les citoyens sans étiquette mais qui ont envie de s'impliquer en politique comme nous le faisons à Citoyens de la Réunion en Action. Alors c'est un choix un petit peu surprenant, c'est pas forcément une candidate très connue à la Réunion, vous allez faire campagne pour elle dans l'île euh, oui, on fera campagne bah, pour la faire connaître déjà, parce qu'effectivement, euh, si on ne fait que voter euh, et donner son parrainage à des personnes qui sont déjà connues, euh, forcément, de, bah, de nouveaux mouvements, de, de nouvelles personnes ne peuvent pas émerger. Euh, donc on va bien sûr euh, expliquer ce qu'est ce, ce mouvement euh, LaPrimaire.org, qui va aussi pouvoir servir à créer un réseau de citoyens. On a vu le film Demain, Les Indignés, Les Nuits Debout. La maire de Barcelone est une citoyenne euh, qui a été élue à euh, au sein d'une grande mairie. Voilà, donc on va créer ce réseau et on va le faire connaître, le faire se développer, parce que je pense que c'est le monde politique de demain qui est en train de se dessiner et de se construire. On peut donner son parrainage en tant que maire et pas forcément voter derrière. Vous, c'est bien les deux que vous allez faire. Oui, si euh, jamais elle a ses si, séances voilà, si en sans signature, bien sûr que, que je la soutiendrai pour que ce, ce mouvement puisse prendre le plus d'ampleur possible. Alors, laprimaire.org, du coup, c'est un... Enfin, pas c'est pas vraiment un parti mais ça n'a pas beaucoup de moyens, c'est un collectif qui n'a pas beaucoup de moyens. Est-ce que vous savez si Charlotte Marchandise a prévu de venir à la réunion Alors si elle a ses 500 signatures, je l'ai eu au téléphone pour qu'on puisse euh, bah, pour vérifier qu'effectivement on était bien en phase sur les valeurs et effectivement euh, si elle a ses 500 signatures, elle viendra à la réunion pour défendre son programme qui est vraiment d'un renouveau de la démocratie. Aller vers une nouvelle constitution, aller vers une lutte contre la corruption, c'est vraiment ce qui gangrène la politique et qui fait que les citoyens ne se retrouvent plus. Aller aussi vers des assemblées de citoyens tirés au sort pour que les citoyens soient vraiment impliqués dans la vie politique.